Je suis chef dans une grande entreprise française dont on terra le nom. En 23 ans de métier, j'ai vu une évolution des allergies, des maladies énormes. Donc il n'y a pas un jour maintenant dans mon restaurant où il n'y a pas quelqu'un qui est allergique au gluten, aux crustacés, à l'arachide, aux produits laitiers. Ça, ça s'empire chaque jour. Quoi. Ce que j'aimerais vraiment faire, c'est faire en sorte qu'on remange différemment, qu'on réapprenne à manger différemment des produits vraiment le plus sain possible et le plus simplement possible surtout. Oui, j'aimerais bien vraiment changer et aller démarcher les producteurs, euh, voir avec eux si on ne peut pas faire autrement, si on peut faire vraiment, redécouvrir des produits, peut-être même chercher des graines qui, qui, qui, qui sont cachées quelque part bien au fin fond des petites boîtes et les remettre au goût du jour et puis proposer ça aux gens. Quoi. On sait très bien que maintenant, euh, si on euh, si on raisonne en masse, euh, en gros volume, on sait très bien qu'on va utiliser des produits. Et ce qu'il faut, c'est vraiment bannir ces produits chimiques le plus possible. Pour avoir accès à ces produits de qualité, euh, j'en j'ai ai déduit qu'il fallait que tout le monde euh, ait accès à des produits agroécologiques. Car c'était les seuls garants de qualité et de saison surtout. On sait que la malbouffe tue énormément, euh, on a encore des, euh, des données qui disent que la malbouffe tue plus que la drogue et euh, la cigarette réunies. Notre idée, c'est d'apprendre aux gens à mieux manger et à redécouvrir euh, la nutrition saine. En réapprenant aux gens à vivre autrement, on va sauver des vies. Et ça, je pense que c'est euh, hyper important. Ça fait vibrer, ça fait vivre mon ami. Voilà. Ça te fait donner de l'avance, ça te donne des forces quand tu es fatigué, ça te fait réfléchir, ça te fait rencontrer des gens que tu n'as pas forcément euh, euh, lien avec eux de, de base. Et, mais euh, par ce biais-là, tu rencontres vraiment des personnes qui sont euh, surtout engagées quoi. et qui ont envie, qui ont envie de faire changer le monde. Et ça, c'est stimulant. Il y a une vingtaine d'années, on avait quand même des, des aliments qui avaient plus de goût, plus de tenue euh, et plus diversifiés, je trouve. Je trouve qu'on perd vraiment, on perd vraiment. Et c'est ce qui fait que ça m'a interpellé. En termes d'approvisionnement, euh, pour avoir des produits de qualité, c'est vraiment très compliqué. Ou alors c'est les très grands restaurants qui sont les premiers, et il n'y en a pas pour tout le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que quand tu regardes tes états, là, tu te dis mais, « mais ils sont où ces produits ?» où sont ces produits C'est ça le problème. Et puis quand tu as des gamins, eh ben, en, encore plus de ça. Tu te dis, putain, merde, je vais, euh, vais euh, faire n'importe quel étage, je regarde le produit, pas, ou je n'ai pas de traçabilité, ou alors j'ai un produit de, de mauvaise qualité, visuelle, Donc tu dis que bah, fatalement euh, derrière, ça veut dire que le, le légume il est resté là euh, pendant euh, X, X temps. Et tu dis, mais j'aimerais donner, donner à mon gamin un accès à des produits euh, de qualité, qui ont du goût, euh, qui sont jolis euh, et variés surtout. Aujourd'hui on sait très bien que dès que vous prenez une pomme ou euh, n'importe quoi, voilà, c'est euh, bourré de pesticides, de produits chimiques. Il y a même une, une, une expertise qui a dit que la pomme d'il y a 20 ans est entre 15 et moins fois plus nutritive que celle de maintenant. J'ai un truc que j'arrive pas à comprendre. Je me suis même aperçu que même le bio n'était pas garant de qualitatif. Le bio de masse, les gros, le bio vraiment euh, industriel n'est pas garant de produits. Oh, c'est ma fille. C'est con, hein. c'est con, mais faut il faut que tu aies un gamin pour que ça déclenche un truc, quoi. C'est de dire qu'elle n'a pas accès à des produits que toi, déjà, tu as connus quand tu étais petit, qui n'est peut-être plus, ou la... le goût n'est plus là. Et elle n'a pas accès à ça, à un goût, un goût. Tu te rends compte, le goût, le goût d'une framboise bien mûre, le goût d'une fraise blanche que moi j'ai connue quand j'étais petit, que j'ai cherché dans le jardin de, de la ferme à côté. C'est me dire que euh, quand tu vas dans un magasin, tu, tu regardes n'importe quel étal de gâteau, euh, là, où sont les gâteaux où il n'y a pas de produit dedans quoi Étant curieux, je regarde ce qui se fait, je feuillette, j'ai pas mal de, de, de bouquins, et que j'appelle mes fournisseurs, je leur demande « bon voilà, est-ce que tu peux me trouver ça, ça, ça, ça ?» et ils me disent « c'est impossible ». C'est impossible, il y en a très peu ou j'arrive pas à la voir, ou le producteur il n'a pas fait ce qu'il fallait pour en avoir assez, Enfin c'est vraiment très compliqué. Si vous voulez vraiment du bio de petits producteurs, c'est quand même compliqué parce que moi j'ai quand même un restaurant qui fait quand même pas mal de couverts et pour avoir de, du suivi et surtout la quantité, c'est compliqué. Le coût de la, la nourriture de, de qualité entre guillemets, c'est un peu en tant que cuisinier et puis je dois quand même faire attention, c'est vraiment le coût. Je trouve que c'est encore trop cher et, et peut-être pas forcément justifié. Juste. bousculer vos fournisseurs c'est à dire que leur demander soyez curieux en gros soyez curieux et des produits que vous avez peut-être vu sur un magazine peut-être sur, sur un bouquin ou il faut demander à ce qu'ils soient mis il faut bousculer moi j'ai envie de dire à vos maraîchers à vos, à vos primeurs allez me chercher ça j'aimerais avoir ça est ce que vous pouvez me trouver ça quoi c'est comme ça qu'on va commencer à faire bouger les choses parce que s'il n'y a pas de demande rien ne bougera il faut vraiment qu'il y ait une demande